Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Battlefield 3 pour vous présenter un petit peu ben, l'évolution un peu de mon gameplay, de plein de choses. En fait il y aura 4 euh, premiers gameplays en solo, euh, enfin morceaux de gameplay en solo.. Euh, oui parce que oui, j'étais tout seul à ces moments là. Et en fait ce qui s'est passé c'est que avec Gunner on a, on a fait la connaissance de T-Rex, Django, Enfin vous avez déjà peut-être dû le voir dans certaines vidéos. Euh, qui en fait euh, a un serveur Teamspeak qui nous a invités dessus et euh, depuis ce moment-là en fait euh, bah, c'est parti un peu euh, un peu plus loin on va dire on a pu euh, se mettre à jouer à plusieurs avec un bon niveau et commencer à mettre de sacrés cartons donc en fait ce qui l'autre partie c'est du début de cette période là, en fait, où on a commencé à rencontrer d'autres joueurs, tout ça, mais comme... Vous, il y a un moment où vous le verrez, bon, on jouait pas ensemble, mais il y avait Karnoff en face, je pense que c'est pareil, les, on l'a invité sur le TS après, enfin, voilà. On a fait plein de rencontres, c'était vraiment sympa, et euh, bon, ça permet de jouer avec euh, différentes personnes, de faire évoluer un peu son... sa vision de certaines choses, tout ça. Bon, ça empêche pas que je, je pense que je leur casse bien les couilles à tous, à force de hurler... Euh, de manière assez régulière, j'en suis navré, mais c'est vrai que je peux pas toujours m'en empêcher, c'est un peu... Euh, voilà. Mais bon, ça n'empêche pas qu'on passe quand même de bons moments, je pense, et euh, je vous laisse apprécier. Donc à la fin de la vidéo, c'est un petit moment bonus, on va dire, entre guillemets, où il y a un morceau de partie, où gunnar me rejoint sur un serveur, où on était face à face, et j'étais en train de péter un polon, voilà. Donc j'espère que ça vous plaira, et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. Y'a un mec là Prends toi Ah putain Prends tes balles Eh hey, oh Oh putain C'est abruti Hein Hein Hein Mec j'ai sauté à la flotte C'est trop débile Tu le vois Non, plus maintenant Les gars ça arrive sur toi, regarde à ta gauche Y'a un mec à côté de toi Je sais mais.. Qu'est-ce que je passe Je décote Wouh <rire> ah, Putain J'suis à 8% de vie mec, 8% Je sais pas ce qu'il est en train de faire là le mec mais.. Putain mais il est mauvais hein Allez, move le track là Je sais pas ce qu'il branle mais.. Ah le pied d'héqu était mauvais aussi. Ah, il cover le moi, c'est pas, pas plus mal. Derrière moi, putain. Chut. Yeah. Oh, Je suis en train de mettre un carton, mec. Je surkiffe tous les passages qu'il y a dans cette map. Tu peux passer de partout, n'importe où. C'est trop bien. Ouais bon. Non pas en face de. J'ai pas en face de Kater, j'en fait deux. C'était trop débile Toi t'es mort. Toi t'es mort. J'allais dire que je te viole Taras, mais en fait t'es déjà mort. Y'a un das là. une de secours. Oh, toi t'es con toi. Toi, con toi. Mec y'a un das On oh, va que j'ai fructivité. Mais... Non, c'est une balise peut-être. C'est peut juste la balise. Putain, je suis dans leur dos depuis tout à l'heure, je, je fais mon gars, mais. Devenu pays venu payer des bisounours Hein J'attaque ou tu défends J'attaque Reste <coughs> en vie grand. Ah ça va être chouette. Je suis mort. En même temps. Je, je change, vais. Je m'en vais. De... Ah, les... oh le mec qui me fume alors je suis en train de ranimer mes copains là, ça se fait pas ça Ouais j'arrive, je vais une tête, c'est dur que ça commence bien. Mais j'étais sur une série de plus de 5 là mec, je suis deg C'est les handicapés mentaux, ok. On joue avec une équipe d'handicapés mentaux là. Il s'est pas tête, il va rentrer. entrer. Hein des petits niveaux, en plus non non non C'est juste des handicapés mentaux, je te jure, c'est un truc de fou Le colossant il fait 3-11 mec Le colossant de mon escouade bien sûr hein Jibjib, ils joue, il le soutiennent mec Comment tu peux faire 3-12 un hein, joueur soutien En soutenant mal Bon on a plus de munitions parce que les mecs sont tellement cons aussi qu'ils font pas gaffe à Rotou. C'est cette petite sœur qui joue je sais pas mais. Allez Mais putain je lâche pas quoi mon cul là mec, il y a 3-3 le seul qui fume c'est moi quoi Sur ces 3 kills Il y en a 2 c'est moi Il y a 4 maintenant donc maintenant j'avais fait que la, moitié, il y a que la moitié de ma part. Allez Leadcore Toi t'es le leader toi vas-y Montre-nous par où aller la victoire ouais, C'est pas par ici mais. Arrêtez de me gêner! Ouais, voilà, c'est le serveur qui fait un peu de rollback. Ouais, mais le serveur il est, il est foireux, mais en plus les mecs ils me gênent. Mais... <coughs> Axel. Toi t'es con, toi? Non? Juste comme ça, entre nous là. Hé, ils sont derrière nous! Ah mais je me demandais pourquoi je t'en bien mais j'ai tous une équipe avec moi en fait, j'ai tous une équipe. Désolé. Je suis... Ah bien. bah... Je suis désolé, je suis tout seul mec, alors euh, là il a pas de pitié. C'est mes copains qui commencent à peine à arriver là. Oh, putain, va d'enculer, j'ai crevé. J'ai crevé. Ça te va comme réponse mes coupages sont tous son tour et je suis mort dans le relais à cause de grenades. Pendant qu'un mec qui défuse. S'il te plaît Tu trouves pas ça un peu comique oui. J'en ai marre. Hein